Si Moïse était devenu le Dieu vivant pour Israël Quand il descendait de la montagne, voilant la parole de son jour Quand sera-t-il au temps du soir, à l'ouverture du septième sceau La parole toute entière dans un homme, quel sera le visage des dieux, Dieu l'a le Ce n'est plus Frère Branham, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus Frère Branham, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Nous n'essaierons pas d'eux ici. Comme jean marie je dois diminuer pour laisser la place au promis. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le changement du ministère C'est le grand mystère du kénos Le tout en tout dans un mortel Voilà notre signe éternel Dieu l'a élevé Plus haut dans le soleil Ce n'est plus notre frère C'est Dieu lui-même Proclamant sa parole Dieu l'a élevé Plus haut dans le soleil ce n'est plus frère Branham, c'est Dieu, Dieu lui-même proclamant sa parole. Léo l'a vu dans une lumière argentée au sommet d'un pic. Comment il fait pour y arriver? William Branham lui répondit Personne ne peut monter ici, Léo. C'est Dieu qui amène un homme ici. de cents va témoigner aux gens à propos de ce ministère. Dieu. soleil ce n'est plus Branham, c'est dieu lui même proclamant sa parole dieu l'a élevé plus haut dans le soleil ce n'est plus Branham, c'est dieu lui même proclamant sa parole nous avons vu le créateur au milieu des êtres humains au travers des êtres humains Dieu dans l'âge des êtres humains, c'est le ministère de Jésus-Christ, réincarné dans son Église, d'après tout ce que nous pouvons dire. C'est Frère Branham qui est concerné, Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus Frère Branham, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu encore, Dieu l'a élevé. Le soleil, ce n'est plus Frère c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Le